Ok salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion On se retrouve à Fitness Park et Naboumont, Qui ont la gentillesse de nous accueillir Direct quand on commence la vidéo, code promo Un mois offert à Fitness Park et Naboumont, ou ou Arras Avec le code Fitness Fusion, les gars donc 'hésitez pas, hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, hésitez pas, hésitez pas, hésitez pas, hésitez pas. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on va parler de notre nouveau sponsor qui n'est pas des moindres. On l'a bien placé les gars. Donc plusieurs produits mis en ligne sur le site grodouet.com, nouvelle marque de compléments alimentaires créée par notre ami Aveneur. Non, il je ne vais est... pas répéter. Il est quoi, il est quoi Le peuple élu. <rire> donc, nous on a décidé de rejoindre le peuple élu en espérant qu'on ait des retombées financières. Moi ça, y est. moi je vais à la synagogue après, petite kippa, je vais aller faire mes bails. Hein. Bon, vous savez, on l'a pas seulement fait pour l'argent, mais on rappelle qu'on a quitté un fixe qu'on avait chez QNT qui nous aidait énormément. Énormément pour les vidéos. Là, on en a pas avec Grodouet, euh, donc on compte sur vous pour montrer à Avenir qu'on a une grosse communauté, utilisez ah. notre code fusion10 sur le site internet. C'est le moment de tester, c'est nouveau en plus. Ah, parce que si on n'arrive pas à lui prouver qu'on a une grosse communauté, euh... oh, on est foutu. Nous, les, gros les grosses vidéos, on arrête. Va Valentin le Vidéa, dommage. Ça va retourner dans le garage, en slip. Si on a quitté QNT, c'est parce que la marque, elle était, elle nous convenait quand même. Elle était bien. On va pas se mentir, ils faisaient des bons produits, etc. Mais l'image de la marque, elle était trop orientée en mode fitness, genre les mecs qui vont à Décathlon, euh... pas des go muscu purs. Et même si on s'appelle Fitness Fusion, on s'est bien rendu compte euh, sur le long terme que euh, notre communauté, c'était des des bodies, des muscles. Sur le sondage qu'on a mis, il y en a beaucoup qui consomment Nutrimus. C'est quasiment la même chose, mais c'est la meilleure. Sur certains produits bah Sur beaucoup. On a toujours été honnête avec vous. Quand on a pris QNT, on vous a dit que ce n'était pas la meilleure du marché, mais que c'était la meilleure qualité-prix. Rapport qualité-prix, on était dedans. Celle-ci c'est la meilleure du marché. Sur certains produits, elle est équivalente à Nutrimuscle, mais sur d'autres, comme les Oméga 3, on retrouve euh, ici. C'est les meilleurs du marché, les gars. Après on parle de rapport qualité-prix parce que des marques de Whey très très très haut de gamme, il y en a. Mais tu vas payer ton kilo 150 balles et voilà quoi. Faut, faut, faut pas déconner. D'ailleurs, dans la suite de la vidéo, on va comparer les produits de Broadway avec ceux de QNT, vous dire ce qui est mieux, pourquoi on dit que ça c'est la qualité et que QNT c'est un peu moins bien. Alors, on va commencer d'abord avec les packaging. Qu'est-ce que tu penses de ça déjà Parce qu'on a quitté un truc orange, noir. Sur la fin, il commençait à s'améliorer, mais on n'était pas encore dans le thème. Là, les statues grecques. On est de où On est de Calabre. Il y a quoi Il y a Milone de Croton. Les statues comme ça, on connaît bien. Ça nous représente parfaitement. Tu les veux couleurs, quoi de plus Les couleurs de fitness fusion, ouais. nous, vous savez, c'est noir, blanc et jaune. Une petite touche de jaune, tu vois, ça ferait ça bien. Ça très, ouais. Peut-être qu'un jour, on aura notre marque de compléments alimentaires on ferait un peu dans ce style-là une petite. Euh un petit partenariat avec Broadway tu vois euh, Mais en tout cas ça c'est pas simplement un, un pot C'est aussi un objet de déco les gars Donc vous voyez là ils sont posés sur la table ça habille la table tout de suite Parce que ouais si tu stocks ça chez toi sur une armoire Faut quand même que ça rentre bien T'es pas l'air d'un con quoi Donc ça vous pouvez les étaler dans votre salon C'est un bel objet de déco Je suis d'accord Et au niveau des statues tu les connais ces gars là ou Non mais je crois que chaque euh, produit a sa statue ouais. Donc euh, sur les oméga je crois que c'est poséidon Tu vois c'est un truc euh, comme ça Ouais si c'est ça il a mis poséidon parce que ça vient de l'eau et tout. Pour les nouveaux produits qui vont arriver là d'ailleurs euh, jours après cette vidéo ou peut-être même au moment de cette vidéo, il y aura la créatine et la whey qui sera disponible sur le site internet et ça sera d'autres statuts donc allez voir ça et n'hésitez pas allez-y pour vous en procurer parce que rupture de stock très rapide ah, ça va tout, le dessus, marque, ouais. tout le monde plonge dessus oubliez pas c'est une nouvelle marque tout le monde l'attendait donc euh, c'est le moment et hein. même on est de nombreux gros influenceurs dessus entre guillemets nombreux qui pourront en faire la promotion donc ça part très vite ah, bah il y a toute une équipe vous avez vu il y a plusieurs ambassadeurs il y a Kylian Hagen, Coach Louvar Pimous, de Fitness Fusion ouais. incroyable ce mec. Joe de Fitness Fusion Suis le sport, mec le, bâtard, plus dit, le, plus le plus esthétique du ah, groupe c'est lui de façon a des piliers de la marque et Raffiner, logique qui a fait une superbe transformation ouais. pour euh, l'occasion et euh, en collaboration bah, avec Alexis travaillant ensemble du coup qui est Merci. un ancien mec qui bossait chez Nutrimuscle donc il connaît le milieu il connaît très bien le milieu du coup et l'équipe c'est aussi ça qui nous a fait venir chez euh, Broadway au-delà de la qualité qui était vantée par Avner ouais. lorsqu'il nous a démarché c'était surtout l'équipe qui avait autour euh, de ce, ces produits parce qu'on a quand même deux mecs Coach Louvar et Kylian Adyen deux. deux coachs qui ont un super physique donc ils savent ce qu'ils font c'est des mecs qui s'y connaissent vraiment et s'ils ont quitté Nutrimus pour venir chez Broadway c'est qu'une raison de toute façon c'est pour ça qu'on n'est pas parti chez eux sinon la marque elle nous intéressait on est la clair. marque était intéressante je ne dis pas que ce sont des mauvais produits on est content d'avoir découvert euh, Broadway parce qu'au final c'est les mêmes produits en fait il y a plusieurs c'est nucléus qu'on a amélioré c'est ça il y a plusieurs usines qui fabriquent ces produits et ensuite vous avez juste à choisir la qualité il y a plusieurs gammes par exemple sur la protéine et à il a fait en sorte de toujours prendre le meilleur il a ensuite rajouté un beau paquet et maintenant des ambassadeurs pour présenter cette marque et pourquoi nous vas-y va parler des pieds de la marque on est sexy. Il a dit je vous suce, donc je vous prends. Il a, dit, il a dit fort ça. et moi il a dit j'étais sexy. C'est vrai. Il me non, il a dit je cherche des gens qui m'impressionnent et qui me motivent. Ça veut dire on est des gens motivants. Et Bodytime, ils ont dit la même chose de nous en soi. Hein. Ouais, mais faut qu'ils arrêtent. Hein. Ouais, bon, qu qu il faut hein. qu'ils arrêtent de faire ont regardez quand on commençait la musculation et aujourd'hui ils commencent à nous valider. Moi ça va plus dans ma tête, je sais plus <rire> ce qui se passe, gros. en gros aveneur avec cette marque, il a voulu faire une marque donc de qualité, des produits faits en Europe et il a voulu que cette marque elle représente vraiment des gens athlétiques, forts. Esthétique, tu vois, vraiment des gros sportifs, un truc vraiment purement sportif. Ça ressemble un peu aux anciens À des grecs. dieux grecs, c'est voilà. exactement ça. J'ai bien aimé aussi leur transparence. Ça, c'est ouais. un truc qu'ils veulent mettre en avant. Ils n'ont pas dit fait en France, alors qu'il y a plusieurs produits, ouais. plusieurs ingrédients qui viennent de France. Mais comme la totalité de, des Je produits ne viennent pas de France entière, de France, mais d'Union européenne, voilà. ils ont bien précisé sur tous les paquets euh, fabriqués en Union européenne. Sachant qu'en Europe, on a quand même des bonnes normes de fabrication, etc. Donc, ça va. Euh, donc, transparence et qualité. La qualité, c'est surtout dû euh, au label, en fait. Chaque produit, vous avez le meilleur produit possible parce qu'il y a un label pour vous le prouver, les gars, C'est pas juste des paroles en l'air. Vraiment... Ouais, je crois qu'il y a des, des études scientifiques, un truc comme ça, qui valide le produit, etc. Ouais, en fait, ils analysent le produit et s'ils respectent certaines conditions, ils peuvent euh, se permettre de mettre un label comme la créatine par exemple. Si vous achetez une créatine, les gars, assurez-vous bien qu'il y a le label créa -pure. Sinon, elle ne vaut rien votre va créa. Euh, donc là-dessus, sur tous nos produits, on a les labels. Même sur le collagène, j'ai vu, ils ont un label halal. Donc pour tout ce qui est, ouais, pour les musulmans, le collagène, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est halal, les gars. et ça vient de où le collagène en soi, sinon euh, D'Algérie. De chez moi. C'était rapide comme réponse. C'est ouais, pas du tout, les gars. Mais en tout cas, il y a le label dont vous pouvez faire confiance. Tout ce qu'on dit là est vérifiable sur le site internet. Donc allez-y. Euh, Checkez un peu, faites le tour, le site est magnifique. Il y a quelques photos de nu en plus que vous allez apprécier. C'est le moment de parler de la qualité de produit. Pourquoi on dit que c'est de la qualité par rapport à QNT par exemple Sans assommer QNT qui ont été très correctés. On va Nous, quand même les enculer en disant ça, tu le sais très bien. Non, mais on l'a toujours dit, c'est le meilleur rapport qualité-prix, mais sur le marché, il y avait de meilleurs euh, produits. Donc celui-là est meilleur. Pourquoi Parce que simplement, quand tu achètes euh, de la whey, il bah, n'y a vraiment que de la whey. Quand tu achètes euh, du magnésium, ils ne vont pas rajouter des ingrédients qui ne servent à rien. En comparant avec QNT, tu regardais les étiquettes. Des fois, sur certains produits, il y avait des listes d'ingrédients énormes. Là, vous pouvez regarder sur chaque paquet, au dos de, de votre paquet, la liste d'ingrédients, elle est mini. C'est vrai. Il y a l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on parle de qualité, les gars. C'est parce que a... c'est un produit pur. Ils n'ajoutent pas, en fait, un petit peu de trucs à gauche, à droite pour compléter. quoi. Voilà, ça, ça, c'est pur. Tu veux de la bonne canne, tu prends du Broadway. Ça, tu peux te le prendre en rail, gros. Pas de problème de santé. <rire> Moi, un seul truc que je peux reprocher, c'est la whey. C'est exactement comme Nutrimuscle. Quand tu mets dans un shaker, si tu mélanges, tu shakes, ça mousse. C'est parce que tu n'as pas la bonne technique de shakeage. Comme, si... ouais, comme, comme, si... je... comme quand tu, te... tu le bon James. Ah, ouais. <rire> euh, c'est pas ça, les gars. Ça, c'est bon pour euh, les, les whey euh, qui rajoutent euh, des, des produits chimiques pour justement que ça mousse pas donc tu okay. peux secouer comme ça il n'y aura aucun souci ça va pas mousser ça c'est de la qualité donc faut en prendre soin les gars euh, je vais vous mettre une vidéo à l'image euh, l'associé Alexis qui tu nous apprend à shaker un, un produit broadway ah. pour justement pas de ça mousse les gars Faire un shaker sans mousse hop un deux trois enfin il y aura toujours pas de mousse mais beaucoup moins beaucoup moins voyons bon voyons bon là je vais verser genre rentrer dans beaucoup d'eau genre juste ça la technique c'est je le tape une fois 1 2 3 et après, je fais des petits à comme ça, là, tu sais, un peu comme les bidons. Hein. Je fais des petits à j'aime bien prendre le sucre. Du coup, là, bah, il y a beaucoup moins de mousse, tu vois. Du coup, après, je rajoute mon eau. Comme ça, c'est mélangé. Moins de mousse. En fait, prenez le temps, les gars, c'est un produit de luxe. Quand vous allez au resto, ils vous ramènent une assiette, un bon produit, ils ne vous le balancent pas comme ça dans l'assiette. Ils font un peu de manière. Bah, vous faites un peu des manières avec votre shaker, prenez-en soin. Masse-le, mets-le dans ta bite, ah. fais des trucs avec. Ah, tu vois, il y a toujours des bites. <rire> Maintenant que lui il a montré comment on fait, moi je te propose que tu fasses un shaker et que tu goûtes. Moi j'ai déjà booté. Là, moi, commencer bon premier shaker et c'est bon et je voulais pas partir chez nutrimus parce que justement c'était le bout qui me répugnait te bloquait. je vais être vous honnête hein. je vais être honnête après il m'a dit tu n'a pas peu. assez là as non, non, non non non je vais faire mélange comme il m'a dit à la fin ça va être full mousse si et je vais me foutre de sa gueule hein. ok les gars donc dans le sachet il y aura pas de scoop c'est éco responsable donc on essaie de mettre le moins de plastique possible nous on en a pris une après en soi rien vous empêche si vous avez déjà un pot vous le jetez vous gardez la scoop et vous avez votre scoop mais il faut la garder moi j'utilise des cuillères ça. après une cuillère il m'avait dit une cuillère à soupe ça correspond à, à... 10 à g 10 grammes 3 cuillères à soupe ça fait Voilà 30 si vous voulez remplacer un scoop, vous mettez trois cuillères à soupe simplement. Elles sont bonnes Je les senti, elles sont très bonnes. Ils, ils, ils vont croire que je mitole. On, on est des vendus, nous fait... on est des vendus. Le mieux c'est de prendre une cuillère. Secoue-le comme ça Ouais, mais avec une fourchette ça aurait été mieux. Le mieux les gars, avant de faire ça, avec une fourchette. Avec une fourchette tu touilles en tu fait, fait touille. pour enlever. Donc là on a mis un petit peu d'eau. Se mélange un peu Secoue <rire> doucement à Hamoudik parce que je sens que ça va mousser. Moi je te conseille de faire des petits trucs comme ça. Ouais, et il est sont... fait comme ça voilà. dans la vidéo. Voilà, tu bon, vois faut prendre soin les gars, voilà. secoue bien là. <rire> cas <rire> je voulais, les gars Vous voyez il faut être délique, Il est trop tard <rire> <rire> Ne mousse plus ne mousse plus C'est tout là c'est suffisant Bon les gars va voir. Il y a, y a de la mousse Un enfin, peu. En vrai il y a de la mousse Le mieux c'est d'appeler Alexis Qui vient de le faire euh, chez vous moi, ah. moi je le fais qu'une fourchette J'ai zéro mousse Ouais je pense que ça sera mieux Et puis avec le temps euh, Je vais apprendre à, à mieux De L'imposition T'as des grumeaux, c'est sûr. Non. Non Non. Fais de la chance. Et elle est bonne. C'est du chocolat, c'est valeur sûre de toute façon. Il a pas de secret. hein. goût choco, c'est valeur sûre. Pas de grumeaux, elle est bonne un peu Moi je l'ai déjà testé gros. Genre, je suis au moins mon troisième shaker donc c'est bon là. En plus j'ai déjeuné ça ce matin alors. Hein. En vrai elle est pas écurante. Mais j'aurais voulu qu'elle soit pas bonne pour leur dire sinon ils vont le voir tuer un mytho. Après attends, on a pas testé les autres trucs, tu vois, parce que chez Nutrimus, c'était goussable tous les trucs comme ça. Là. Bah ouais, c'est ça que j'aimais pas. Magnésium, collagène et le... tout. C'est là qu'on qu on va vrai. savoir ce qu'on goûtera ça. Bah franchement elle est bonne. Il n'y a plus de mousse, hein, ça y est. Hein. Ouais, la mousse est descendue. Non franchement super. Moi, bon, je vais le finir. finis le On va pas gâcher. En vrai, elle est bonne. Bon les gars, si vous aussi vous voulez la goûter, elle est disponible euh, dans 2-3 jours maximum si elle n'est pas encore sur le site. Allez voir. Peut-être que c'est déjà disponible. Dispo. Code Fusion 10, vous avez moins 10% sur votre panier et, et 10% dans notre poche. Et aussi vous contribuez au bien-être financier de Fitness Fusion. voilà Et oubliez pas, c'est comme tout, de toute façon, plus vous allez prendre en quantité, moins ça sera cher. Tu prends 500 grammes de whey, ça te coûtera plus cher que si tu prenais 3 kilos directement. C'est comme tout, c'est comme au magasin de toute façon, le prix au kilo est toujours est moins cher. Prenez des sachets de 3 kilos direct, hein, nickel. Voilà, les gars, première commande, montrez à Avenir qu'on est là, comme ça on va tout cas porte euh, T'as de l'argent, nous aussi on en veut, et comme ça derrière on fait des gros concepts. Moi bon, je suis d'accord. Ça c'est fini, on va pas, on va plus visiter. Non, là, ça. là on commence. Là, là on, on, on commence à vraiment être... est parti à Paris, à Meda, on va rester à hénin beaumont on va être bien. Est-ce qu'on peut expliquer vite fait à quoi tout ça sert quand même, pour s'il y a des petits nouveaux La ouais, whey classique, c'est de la protéine, pour tes apports en protéines journaliers, c'est rapide, efficace, simple. 1,6 grammes à 2,2 selon vos objectifs, les gars. Grammes par kilo de poids de corps. Les oméga 3, les gars, c'est bon pour la peau, ça évite les inflammations, la bon le santé du cœur, cerveau. Elle est hyper concentrée en EPA, DHA, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est la meilleure... Du marché je vous l'ai dit tout à l'heure et elle est d'origine marine donc euh, pas d'origine végétale donc elle est qualitatif ça c'est le meilleur euh, complément alimentaire possible à prendre moi bon, je suis pas spécialement d'accord avec lui mais c'est un bon complément alimentaire Quand, ensuite vous avez le magnésium ça va vous servir à réduire la fatigue musculaire ça va vous servir à améliorer la synthèse protéique ah ouais t'es scientifique toi dès que tu mets les lunettes façon que tu sors des protéique, en gros tu vas mieux absorber les protéines tu prends ton magnésium avec taoué tu absorberas mieux les protéines et le collagène halal, halal évidemment donc euh, ça c'est pour la peau c'est bon aussi Protéines subtentineuses, articulation. Voilà, pour avoir un, un vrai corps de statut grec, les gars, faut utiliser les produits Broadway. Et en tout dernier, les multivitamines. Pour être ah, un grand consommateur vieille. de multivitamines. Le matin, Oméga 3, multivitamines. Et là, je suis prêt pour faire une bonne séance. Bon, voilà, les gars. Pour nous donner des sous, hein, parce que voilà, c'est bientôt la fin des RECO maintenant. <rire> vraiment, là, ça y ouais. est. Et oubliez on pas, rigole, rigole, mais... <rire> On rigole, mais. Sérieusement, entre plus et là, nous, vraiment. Nous, là, on, euh... jours, on rigole. Ça plus, fait 4-5 ans qu'on fait des vidéos et tout pour le plaisir. Euh, mais du budget hein. dans les vidéos, là. On est parti de zéro. Quand même, tout nous arrive, c'est fort. C'est du bonus. On a réussi à s'associer avec des mecs qu'on regardait quand on était plus jeune. puis qui nous accueille grand ouvert. Il y a plein de marques qui nous accueillent les, les, les bras grand ouverts. Mais ça devient compliqué parce que nous, on avance dans l'âge. Ça fait 10 ans maintenant qu'on pratique la muscu. Euh, on essaie de vous apporter des contenus innovants comme le jeu de loi, comme les duels de testo. Il y a plein de choses. Euh, on a notre marque FF. Je pense que maintenant vous la connaissez tous. Elle a des valeurs. Force et fun. Euh, force et fun. Euh, c'est du plaisir avant tout. Euh, nous, c'est pour ça qu'on a voulu partager ça sur YouTube. Maintenant, ça fait 4 ans qu'on le fait. Et les gars, on a besoin d'une communauté derrière nous. Ouais. Donc, c'est pour ça si que vous fait. voulez que ça continue en tout cas. Voilà. Et même nous, nous, on a envie que ça continue, donc on a besoin de vous. Après, voilà, si jamais vous voulez que ça continue, évidemment, l'aventure, qu'on continue de vous faire des vidéos de qualité, etc. Parce qu'en soi, si on n'a plus de budget, on va juste se retrouver à faire des vidéos bof. Donc, si vous voulez continuer à nous aider à faire des gros concepts comme on fait là, quand on visite les salles, etc. Et vous voulez une contrepartie en plus, bah, vous pouvez prendre un coaching sur le site Fitness Fusion, coaching personnalisé, euh, coaching avec suivi. Vous pouvez prendre des programmes qu'on a déjà préparés, préfaits avec euh, des les chargements, e avec e les chargements qui vont de 0 à 100%. Donc, voilà, il y a des contreparties quand même. Si vous nous soutenez, vous avez quelque chose en échange toujours chiffres alors si on compte cadrage montage vidéo juste étape par étape le cadrage combien par mois le cadrage on est aux alentours 180 la vidéo on est aux alentours des 100 700 et encore c'est un prix il nous fait un prix vous voyez la qualité les gars ça vaut pas 720 ça vaut plus Ça vaut facilement niveau montage on est à 100 euros la vidéo à peu près 300 et 150 euros non 300 la vidéo moi je me calque sur les prix que moi je fais sur Pimous c'est pour ça aussi 1200 plus 600 1800 la nature, ça va, c'est euh, 10 euros, je crois. Au maximum 12, entre 8 et 12 euros. Donc là, juste pour la production de vidéos, on est à 1800-2000. 1800, alors qu'on fait moins de vidéos qu'avant. Là-dessus, il faut aussi rajouter les déplacements. On faire des vidéos. Ah oui. Il faut payer les trains, les voitures, euh, non, les hôtels, le manger sur place. Compte entre 2200 et 2500, je dirais en gros. Donc à la fin, il nous reste niente. C'est pas pour nous. Ah pour non, c'est même pas, il nous reste niente. C'est qu'on tape même dans les économies, non, en fait. <rire> et c'est ça le problème. Sachant qu'au départ, lorsqu'on n'avait pas euh, tous ces revenus là pour payer la, la vidéo et les, les déplacements, c'était notre poche. Ouais. Donc au début on se mettait nous euh, dans le négatif, euh, maintenant ça va on arrive à être stable mais on n'arrive toujours pas à en vivre. Voilà. Euh, donc c'est difficile ce monde là, surtout nous on est deux donc en société en France gars, on se fait massacrer. tant nous... qu'entrepreneur, on pourrait en vivre, tu pourrais en vivre, je pourrais voilà. en vivre, il n'y a pas de problème. Mais là la France nous prend plus de 50% déjà donc euh, d'entrée de jeu sur 2000 on perd 1000 balles. Voilà donc ça, on, de... on, reste, on, on reste en France, on va rester en France mais les gars on a besoin d'une grosse communauté donc si vous voyez que la augmenté sur finesse fusion si ça vous plaît vraiment cette chaîne youtube faut soutenir, un moment. faut soutenir les gars un like un commentaire ça coûte pas cher c'est gratuit fait c'est si on dirait des clochards moi je suis un roumain moi, -moi. j'adore faire ce que je fais là. vraiment on kiffe faire des vidéos et tout ça défonce on kiffe la muscu depuis longtemps vous vous avez le pouvoir de nous aider les gars donc un simple like un simple commentaire vous consommez de la way allez chercher chez broadway le code fusion 10 euh, sur broadway les gars faites le péter ce mois-ci le code iron 1000 moins 25% ça c'est bien ça me permet de manger gratuit. En plus les gars, c'est des super plats, protéinés, vous pouvez respecter votre diète facilement. Pas de vaisselle à faire, j'allais dire pas de lessive à faire. Pas de beaucoup non plus. Ouais. T'as toute la faim, c'est quoi hein <rire> Parlez-en autour de vous, on essaie de vous ramener tout Fit Game dans le Nord d'ailleurs. Euh, jeu de loi, on va vous ramener Body Time très rapidement ouais, euh, sur l'île. On a en pourparlait pourparler avec Jean-Onche et Iron Quest euh, pour les ramener sur Arras. Le Corona GIB va revenir ici, donc on va essayer de vous ramener comme ça des personnalités que vous regardez peut-être sur les réseaux. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. C'était Fitness Fusion, Force et Fun.